Salut les seigneurs de guerre, bienvenue, c'est l'heure de la bataille fantastique. Je suis Tourop et je suis en compagnie d'Hervé. Et aujourd'hui, on joue à Age of Sigmar. Voilà, donc bataille format 2000, on est parti sur un modèle de costaud, simple. Pour la reprise de tour up, on ouais. est parti sur pas de magie, pas de tir, très peu, pour être sûr qu'ils puissent se remettre bien dans le bain. Il n'y a pas de rigolade quand même, on n'a pris que des War Scrolls parmi les plus solides. On s'est construit deux listes et on va se lancer dedans en mode gros bulldozer. Alors, pour cette partie, c'est de la reprise pour moi, euh, et encore, pas, pas, pas tant que ça de la reprise, mais plutôt de la mise en bouche pour découvrir le jeu. Euh, J'ai très peu de parties sur cette V3 des Job Sigmar. J'ai donc laissé la main à Hervé pour construire les listes. C'est lui qui a crafté la liste Ogor et c'est lui qui a crafté la liste Eternal Stormcast. Qui de mieux placé pour présenter les constructions que le constructeur Hervé, est-ce que tu peux nous parler de ce qui va être joué sur ce rapport de bataille Donc ensemble, j'ai structuré deux listes pour qu'elles soient assez simples à jouer, qu'elles soient aussi assez miroirs dans, dans, dans le jeu, comme ça il n'y ait pas trop de, de perte de temps. Je les ai structurées sans qu'il y ait de sort, comme ça ça enlève une phase, c'est bien pour les, les débutants. Je les ai structurées sans trop d'effets spéciaux, d'effets de, de zone, pour que tu puisses vraiment rester ancré dans le jeu. Au niveau de la liste turncast, donc assez simple, j'ai fait une liste full paladin. 2 unités de protector, deux unités de rétributor, une unité de décimator, deux unités d'annihilator. Là on est vraiment dans du ultra solide, on voit très rarement du full paladin. J'ai même pas mis un autre War Scroll, du simple, du miroir. Je suis parti au niveau des héros, j'ai mis une drasta. Voilà, une Drasta, elle peut refaire popper un, un petit paladin. C'est plutôt, cool. euh, plutôt cool, ça a mis une bravoure d'un rien de 12. Et puis comme en face j'ai mis un gros monstre, j'ai mieux qu'une drastale pour la chasser j'ai rajouté deux héros pour en plus pour commencer à toucher tout ce qui est vétéran héros galicien donc j'ai mis un impératant pour qu'ils puisse profiter de pc supplémentaires comme ça qu'il ait de la ressource pour les pc qui puisse faciliter les fêtes et un héros chevalier questor j'oublie toujours le nom je lui ai permis pareil les nouvelles optimisations du nouveau manuel du général ce tp et pour fiabiliser ça un petit pierre de chance pour qu'il puisse faire une charge à 12 au moins qu'il ne soit pas frustré par une charge à 9 et un dératé en face je suis parti en, en ogre au niveau des ogres bon voilà on est parti sur du, du simple je dis bon il est solide je suis solide allez on part j'ai mis trois tyrans, simples trois unités de ventre dur voilà ultra simple un méga gargant pour un pote et euh, des petites unités écran euh, normalement au niveau du gameplay ben, il va devoir, il a quand même, il cogne pas mal. Moi, j'ai des écrans, je cogne aussi, mais j'ai moins. On va voir comment ça se passait sur la table. Bon, deux petites questions, du coup, euh, au niveau de la liste Eternal Stormcast, euh, est-ce qu'il y a des, des unités qui, d'après toi, dans cette liste sortent un peu plus du lot ce serait, ah. ce serait vraiment des outils ultra intéressants dans la partie. Oui, alors tu as tes, déjà, on a des unités qui sont assez tankies comme les Protectors, qui euh, Là, on va parfaire un petit écart au niveau du coup pour 220 points, on se retrouve avec une unité qui tanque bien, un 3+ plus plus un, ça qui frappe d'éluge d'attaque. C'est des très bonnes unités, on se retrouve quand même aussi avec euh, comment dire des unités de rétributeurs qui vont faire de la de la BM. Il a le fait de l'optimisation spéciale des stormcast qui lui permet pour une unité de paladin et là vu le nombre d'unités de paladins, il l'a prise, rajouter plus une attaque. Donc euh, quand une seule de ces unités va charger avec son plus une attaque, là, et bon, ça va sauter. Hein. Ça déblaye. Et en... question, du coup, je te, la... ouais, te répercute la même question sur les ogores. Est-ce que toi, dans ta liste, il y a une unité spécifique ou deux qui, d'après toi, sortent vraiment du lot et vont faire des trucs stylés sur la partie Alors, si par malheur, si par malheur... Ça va, t'annoncer déjà. Déjà, j'annonce. Disclaimer pour moi-même. Je... Voilà, il venait à se mettre très près et que je venais à charger avec une unité de tyran que je vais la faire frapper deux fois, que j'explose la première unité et que par ce petit malheur, je fais mon petit ouais, mouvement si de peeling je, je, je, je, je, je, je et je que je viens de te récupérer une deuxième unité. Quel plaisir, j'espère qu'on <rire> va le voir. <rire> quel plaisir, <rire> de te quel kiff, unités. Quel Sinon après, j'ai un petit un petit trip, ça va être avec un de mes héros vétérans galiciens qui est le général, qui est, euh, qui a le trait de co pour pouvoir avoir deux, deux noms. Donc il a une 3+, un objet magique pour une 5+, un des nouvelles euh, nouvelle options des vétérans galicien, Ça veut dire s'il venait à mourir sur un 2+, il reprendrait un des trois points de vie. Il ne faut pas que je fasse un. Et ça veut dire que je pourrais quand même encaisser une charge, survivre, pouvoir refrapper à la phase de héros qui suit. voilà J'aimerais pouvoir le placer ouais, aussi ouais. dans la bataille. Ok, intéressant. Ok, vous avez les listes. La table de jeu, eh ben, elle nous est fournie aussi par les Batailles Fantastiques, qu'on salue, les gars, évidemment. Vous pouvez les découvrir sur Facebook. On mettra le petit lien dans la vidéo pour que vous retrouviez cette association qui se trouve dans la région sud-ouest. On, on est un peu partout. Au final, partout. on est un peu partout. On est un peu à l'opposé du, du, du, du, du jeu compétitif. Mais euh, qu'est-ce que les Batailles Fantastiques C'est un regroupement de joueurs dans un but loisir et... Euh, un peu le format comme ça, on modifie un petit peu l'hélice pour s'équilibrer et passer un moment agréable autour d'une table. Bon, Ce que tout le monde recherche au final. Mais, mais en ouais. restant moins un petit peu à l'écart du compétitif, qui reste toujours un, un format agréable. On a fait le tour les amis, on se retrouve immédiatement euh, sur la table de jeu pour voir ce qu'il en est un petit peu des déploiements et attaquer les premiers tours. Alors, le déploiement, les amis, c'est relativement simple. Ici, on a les paladins avec les halbardes, donc qui ont une aptitude pour être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus tank, et donc encaisser un peu mieux les attaques de l'adversaire. Derrière, on a les rétributeurs avec marteau, qui, eux, distribuent des taquets avec qui, qui font un peu plus de dégâts. Il rasta au centre avec un petit groupe de décimators. L'idée, c'est quand même de se protéger à minima d'éventuels de, de, double tours ou de choses que va, euh, va proposer Hervé euh, pour m'agresser. Euh, mon général... Euh, qui est derrière aussi, et puis euh, le même bloc euh, sur l'autre flanc avec, encore une fois, les paladins avec Albard, suivi des paladins avec marteau. J'ai laissé en frappe en profondeur mes deux packs d'annihilator et mon castor. Euh, intéressant puisque les annilators peuvent avoir une charge à 7 après leur arrivée en profondeur. Et euh, le boss, lui, euh, il a un petit, euh, une petite combo pour euh, faire sa charge auto à 12, donc il peut arriver faire très mal. Concernant mon déploiement, comme je savais, j'allais lui laisser le premier tour je me suis déployé euh, en me préparant à mon, bah, mon tour suivant et espérant un double tour j'ai positionné en écran des euh, les gnoblards voilà je vais essayer de les placer en belle ligne et aller le plus loin possible pour euh, essayer de fiabiliser les bm et le faire chier dans les, dans les mouvements après euh, concernant les, euh, les unités comme vous pouvez le voir j'ai mis un tyran accompagné d'une unité de ventre dur euh, pour pouvoir l'écranter et euh, voir un petit peu euh, où est-ce qu'il va aller pour pouvoir aller un petit peu partout. J'ai posé mon géant à droite, donc j'ai mis en, en moyenne deux menaces plus une charge potentielle avec un tirant d'un côté, deux menaces plus une charge potentielle. J'ai fait une petite erreur en, en me déployant. J'ai positionné l'unité de, de tigre ici pour gêner un peu les mouvements. Et à la fin, je me suis rappelé qu'il avait quand même pas mal de faib. Donc je suis revenu à l'arrière pour repositionner euh, une unité euh, anti dans mon dans mon arrière. tour 1 alors globalement qu'est ce qui s'est passé euh, j'ai eu l'initiative enfin, j'ai pas eu l'initiative d'ailleurs c'est hervé qui m'a laissé jouer en premier euh, donc euh, globalement hein, je me suis un, un petit peu positionné euh, j'ai envoyé un paquet de un paquet de paladins avec marteau euh, se, se désaxer sur le sur le flanc et se positionner sur un, se positionner sur un objectif puisque j'ai euh, utilisé la tactique de bataille qui euh, consistait à, à avoir un. un un objectif avec le champion de galets, et puis évidemment le scoring qui consiste à avoir 1, bah, 2 ou plus que l'adversaire. Donc l'idée c'était de mettre 5 points là-dessus en envoyant les paladins marteau et à petite arrivée des frappes en profondeur avec le champion de galets. J'ai vu tout au fond mettre un tout petit orteil sur l'objectif, euh, histoire, de, histoire de prendre ça. Un petit peu de mouvement, mais euh, très anecdotique dans, on va dire, dans mes lignes. Euh, et puis surtout bah, l'arrivée de 3 de annihilators. Euh, l'idée c'était d'utiliser le l'aptitude qui permettait d'arriver à 7 et donc avoir une charge à 7, euh, ces gars-là sont arrivés, ils ont une charge à 7 reroll et évidemment vous vous doutez bien que ça a été un double, un double cut, donc mon tour en fait s'est arrêté à ça. Euh, ce qui a pu laisser la main à Hervé, et puis bah, je vais te laisser nous parler un petit peu de ce que t'as fait, t'as fait trucs un peu stylé quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh... Moi j'ai fait prendre de l'élan, au final euh, j'ai fait pareil que lui, j'ai le... dissimulé mon géant dans la forêt pour être sûr qu'il ne remarque pas ouais, et qu'il prenne l'objectif. D'ailleurs je me demandais, ça oui, euh, a l'air Ah mais il est là, là Il est bien plaqué, derrière un ah, arbre, je suis pas, pas là. Sûr. Et euh, j'ai placé, après j'ai fait du placement pour commencer à ralentir un peu cette horde de paladins. Euh, j'ai fait prendre de l'élan. Il fallait que je tue une unité. J'ai choisi, euh, ça soit euh, les trois valeureux euh, annihilateurs que j'ai annulés. Et euh, je leur ai montré comment on faisait des BM à l'achat charge. Ouais, ça vient d'avoir bien compris. J'espère ouais. que les potes d'anciens le n'ont pas très bien compris. Tu les Il as avec trois unités. Ouais. Deux, deux, de, de, de, comment on les appelle Les ventres. Les ventres durs. Deux ventres durs et le et le et un boss. Et un boss. Voilà. Ouais. je faisais pas mal de BM. Et j'ai placé mes, mes comment on appelle ça Mes, mes Gnoblar au milieu pour commencer. à. Euh, à, ouais. à gêner et à faire à péter des grenades et puis on va voir qui, qui va avoir l'initiative. Ouais là ça va, je sens que ça va être quand même assez. On euh, assez, euh, assez... regarde un peu dans le blanc des yeux pour l'instant tu ouais, vois. Ouais on, on va très rapidement voir, euh, on, va se, on va se dérouler ce tour et puis on va voir, on va voir ouais. où ça nous mène. Allez Allez les amis, tour 2, tour qui n'est pas glorieux pour les Stormcasts de l'Éternel, qui n'ont d'éternel que le nom après tout. Euh, donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai essayé un petit peu d'être offensif et de récupérer les objectifs. J'ai utilisé la capacité de TP de, de, de mon héros, dont j'ai oublié le nom. Euh, le chevalier Castor qui avait une quête. Voilà. Quelle était sa quête, je ne sais pas. Peut-être. Euh... Il, bon, il, a, il a casté, il a utilisé son TP, je suis parti sur un objectif qui avait été euh, laissé euh, par Hervé avec deux, deux chiens. C'est l'objectif de la zone de déploiement. Euh, ce qui m'a permis ensuite d'aller charger des chiens, de, de, de, de tuer qu'un chien, malheureusement mais de récupérer l'objectif parce que je compte pour filles, hein. donc, ça m'a permis de mettre au moins deux points sur le scoring. J'avais choisi un tactique de bataille le, le, le œil pour œil. Euh, et donc du coup je suis allé tuer. Euh, je suis allé tuer euh, il y avait ces, ces chiens qui étaient en barrage. Euh, qui était une cible facile, hein. pas, pas Par contre, j'ai envoyé mon un pack de... C'est des rétributeurs avec marteau euh, non, Oui, c'est oui, des rétributeurs. Je t'ai envoyé un pack de rétributeurs dans le géant pour euh, bah, pour commencer à lui faire du dégât. Euh, je crois qu'au total, je lui fais 13 PV, quelque chose comme ça. Ouais, t'as fait euh, pas mal de points de vie, ouais, t'as fait un truc comme ça, à 13 PV. Je lui fais 13 PV et euh, je me fais décalquer en retour. Par contre, tu me l'as piétiné salement. Euh, on était sur du full touche, full bless Et euh, donc euh, ça, a été, ça a été sanction immédiate euh, Ce qui me permet quand même De faire 4 points sur ce tour 2 points parce que je tiens deux 2 objectifs Et les 2 points de la quête puisque j'ai tué les petits clés au milieu euh, Au milieu, voilà Après je me suis quand même resté, euh, resté enfermé Parce que euh, en fait moi j'ai vraiment une difficulté Géométrique avec, euh, avec les unités Stormcast De leur part, leurs petits mouvement. Euh, je trouve qu'en fait ils sont hyper durs à, à projeter stablement pour aller chercher des charges et donc je me voyais pas en fait avancer et, euh, et euh, avancer mes unités pour avoir des charges à 9 ou 10 parce que c'était le cas notamment pour les les, euh, les paladins avec Halbard euh, euh, pour aller chercher les mecs qui sont sur l'objectif ça me faisait des charges à 10 et euh, je trouve qu'en fait c'est pas du tout stable, je peux pas, charges à 10 déjà que j'arrive pas à faire des charges à 7 relançables alors imagine des charges à 10, on n'y est pas encore donc, euh, donc voilà et, euh, et puis après bah, le tour 2 d'Hervé. De alors moi, mon tour de... Tiens, dis-moi, tes, euh, tes annihilateurs tu les avais gardés ou tu les avais oubliés Non, je les ai gardés. Ah, je me suis dit, pendant deux secondes, j'ai dit, tiens, il a oublié ses annihilateurs Non, non, je les ai gardés. Ah. Je voulais... Justement, en fait, moi, l'idée, c'était de, dé... de dépolariser, parce que je sentais que sur l'objectif que tu as capturé au... à ton premier tour, avec les deux gros packs et ton patron, euh, bah, ça servait... je pense que la lutte perdue pour son objectif. Donc, c'est pour ça que je me suis barré d'un côté, j'ai fait TP mon perso, et j'ai gardé les paladins, euh, les, les annihilateurs en fait, pour avoir encore un peu de répondants hein, par la suite. Tu vois. Ok, non, mais là, euh, c'était tu... mon plan. C'était un plan, donc euh, bon, après, il s'est passé des choses fantastiques, c'est que mon géant... Euh... C après tout, c'est le thème, c'est la bataille <rire> fantastique. C'est la bataille fantastique. Mon géant qui s'est pris pour, euh, pour un menant, il <rire> s'est bon, pris pour un il, un fait, euh, <rire> bah, il a tout touché. Voilà, à un moment donné, voilà, est, on est dans l'improbabilité. Il a tout touché. Tout c'est ce qu'il a fait, il réussit. Il est dans la baraka ultime, il est dans ce qu'on appelle dans la zone au sport, c'est qu'il réussit tout ce qu'il fait. Et, euh, et après il a frappé, j'ai lancé 4 dés, il est dans la zone, il a fait une parade, il ouais. a fait 4-6. Euh, normalement, voilà, ça aurait dû être une autre histoire, mais voilà. Il vit son, il vit ouais. son moment, lui. juste pour bien qu'on comprenne, parce que là, tu as basculé directement sur ta phase de combat toi de ton tour 2. À ton tour 2, tu as quand même bah, t as, t as envoyé Moi, le ça. géant voilà. et les ce que les... je suis en train de faire là. Je suis en train de faire une, je fais une grosse zone, une grosse grosse zone de figurines pour être sûr que si j'ai peur de son tour, voilà. je le redis encore. Je, je sais qu'est-ce qu'il a dans les mains. Euh, il ne le sait pas encore, mais je, je connais la puissance de son armée. Je sais qu'il peut me balayer très rapidement. Donc, euh, je reste groupé pour avoir quand même pas mal de riposte, pas mal de points de vie et vraiment un gros tanky avec des héros placés en mode euh, mon petit héros derrière en mode euh, en mode piège. J'ai repositionné un, un mur de figurines, j'ai sacrifié cette unité en la mettant devant, en la mettant à couvert pour euh, s'il a le tour avoir quand même une contrecharge assez euh, assez importante. Là, j'ai brillé, j'ai quand même chargé avec trois unités mais ça va être très compliqué de passer les deux. Bon là si c'est mon tour, je me suis mis peut-être un petit peu loin mais euh, j'attends vraiment. On, le score est assez serré, je mène que de 1. Et, euh, et là, ce tour-là, il peut vraiment me faire mal. Donc, on va voir. Euh, on bah, va voir. Euh, tu nous as pas dit as, euh, la quête que tu as pris pour ce tour-là Ah ouais. ce tour -là Donc, moi, j'avais fait... Euh, ben capturer le décor avec les Oui, capturer le décor avec les gobelins. Et, ouais. et capturé, tu l'as fait. fait. Et j'ai fait... Bon, j'avais laissé deux barres pour protéger la bouffe. Ouais. Et mon... Ch... Et mon... <rire> Mon roi en personne est allé, est allé éclater le. De, Et ouais. du mec, voilà. ouais. Il a fait une heure de gloire qui a servi à rien. J'ai fait un... bah Moi j'ai vraiment utilisé mes PC, ça n'a servi à rien parce que j'ai fait une heure de gloire. Il me restait un PV, ça tu l'as tué à la mortelle donc j'ai pas pu utiliser ma, mes super sauvegardes. Et j'ai utilisé une heure de gloire aussi sur mes albardiers euh, pour avoir un plus 1 à la touche. Non, c'était. Euh, Et tu as euh, fait. La de, de, euh, la oui, les oui, la, la, les, les, paladins. Gens, les paladins pour avoir un plus 1 à la touche, mais euh, tu as fait 4-6 à la save oh, sur ouais. les 4 blesses donc euh, ça n'a servi absolument à rien. <rire> Euh, voilà, on en est là, on va attaquer le T3, je t'avoue que le double tour, euh, le double tour là m'embêterait énormément euh, parce que je vois pas non. trop trop trop quoi faire si t'as un double tour mais, euh, mais on, va, on va voir ce qui se passe sur, sur ce tour 3 Tour 3 les amis, alors euh, globalement ce qui se passe déjà euh, on loue une petite prière à Sigmar parce qu'il n'y a pas eu de double tour pour, euh, pour les Ogores euh, je pense que le double tour, oh, oh, déjà on va voir comment ça s'est passé à la fin de, de ce tour 3 sans le double tour pour les Ogres, je pense que s'il y aurait eu un double tour pour les Ogres, ça aurait été Sanction Divine Directe. Sigma à protéger, qu'il soit, qu soit loué. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait bah, Globalement, là, il n'y avait plus trop le choix. Il n'y a, a plus trop le choix sur la phase de mouvement. Il faut rentrer, euh, il faut rentrer dans l'art d'hervé et puis essayer de faire un maximum de dégâts. Je décide de prendre le, la tactique de bataille. Alors, j'ai pas énormément de choix. Euh, et au vu de comment ça va se profiler, il faut que j'essaye d'abattre euh, Big Poppy puisqu'il euh, est sorti de sa forêt et il euh, faut en profiter. Donc euh, je me dis, ok, bah, on, va, on va capitaliser là-dessus, euh, j'envoie du monde, du coup, euh, la, la, petite, euh, euh, la, petite, euh, la petite Rasta, Hydrasta. <rire> J'envoie oui. hydrasta, j'envoie mon paquet de, de palouf avec les, euh, avec les, les armes, je ne sais plus c'est laquelle. C'est euh, les, euh, les décimators. Les décimators, j'envoie les décimators. Je fais arriver aussi des annihilateurs de faible pour aussi aller charger à 7 euh, le, big, euh, le big boss. Et puis après, euh, j'avance dans le, dans le paquet qui s'est stacké dans la forêt. Euh, voilà, bon, globalement, on n'a on a pas trop... Apoli, ap logiser là-dessus sur l'utilisation des aptitudes de héros etc etc mais bon il y a un petit peu de un petit peu de gestion autour de ça bagarre corps à corps euh, globalement euh, toutes les charges passent sauf une, une qui était importante pour le coup qui consistait à non en fait toutes les charges passent pas j'ai des bêtises parce qu'en fait les, euh, les annihilators qui ont leur charge à 7 rerolls bah, ils rerratent leur charge à 7 rerolls donc euh, ils restent comme des gros fruitos dans leur forêt et euh, le pack de Decimator euh, fait une charge qui n'est pas suffisante pour aller chercher le, le géant. Donc je vais réussir au final qu'à mettre deux mecs sur le géant et trois mecs sur... Euh, bah, à défaut, ils vont aller contacter les, euh, les, les, les, braves, les braves ogres qui, qui, qui n'attendent que ça. Hein, Qu'on vienne, qu vienne leur caresser le, le dessous des noix. Euh, donc, euh, donc voilà. Après ce suit la séquence, la séquence de combat. Qui au final, c'est ça qui est très frustrant. Qui au final n'est même pas forcément en ma faveur. Euh, le pack d'ogres qui est dans la forêt, j'enlève 3 ogres. Euh, donc, euh, pas, pas suffisant en vérité, je wipe ouais, pas l'unité. Euh, le, le pack de Decimator, bah, le fait de splitter les attaques, en fait, c'était pas une bonne idée. Euh, il aurait fallu en vérité mettre tout sur les ogres. Euh, mais, mais bon, bah, là, moi, j'ai pas, pas assez de connaissance des statistiques, pas assez de connaissance des, des capacités de résilience et de destruction, que ce soit des unités d'Hervé ou les miennes. Donc bah, je me dis qu'il faut quand même que je tombe le, le gros, je lui, enlève, euh, je lui enlève très peu de PV, je crois que j'enlève je, 6 PV il me semble de mémoire, et, euh, et puis j'enlève quasiment rien sur les ogres à côté, je crois que j'enlève un ogre, je dois enlever un ogre je crois sur les ogres, sur les mecs d'à côté, ce qui fait que eux derrière on la riposte, et là il active son double, son double cac, et donc il va me laver le pack de Decimator, et le gros va commencer à écraser un petit peu euh, Yggdrasta, et il lui enlève 3 PV. Alors comme il a perdu des PV et que je lui mets moins 10 PV avec Hydrasta, il est en dégressif très bas. Et donc, il ne va faire, pas, faire, pas faire beaucoup de dégâts à, à Hydrasta. Euh, globalement, voilà. Et après, euh, après, il y a de la riposte sur les mecs qui survivent dans la forêt. Il me fait quand même des dégâts. Je vais enlever les Gnoblars avec, euh, avec les autres Decimators. Je vais réussir à enlever ce pack-là. Euh, et, euh, et puis, je finis mon tour là-dessus. Mais au final, le trade de ressources n'est pas hyper intéressant parce que je ne tue pas le géant je perds mes décimators, je tue pas les mecs que j'ai enquillés dans le close dans la forêt, donc j'ai pas été, pas été vraiment, euh, vraiment impactant sur le moment où je dois l'être, euh, donc, euh, donc voilà, et après ce qui fait qu'on enquille sur le tour 3 d'Hervé, euh, bah, au vu de la configuration, hein, ça, ça remet des tartines dans le, dans le sens opposé, euh, et puis en plus bah, là tu vas pouvoir rentrer avec, euh, avec les autres qui étaient en repli avec l'autre pack pour, pour venir faire vrai. de la mortelle à l'impact, et puis là c'est le drame. Donc euh, c'est vrai que là maintenant tu es en situation, une belle situation dégradée ou euh, bien dedans. Là j'étais un peu dégradé. Donc, voilà, là, tout à l'heure c'était euh, non conforme. Ouais. Et là c'est vraiment dégradé. <rire> là ça craint. Euh, donc euh, qu'est-ce qui... Bon on va pas se mentir déjà j'ai une baraka énorme. Voilà. Euh, ouais C'est vrai que c'est une baraka énorme, la stat, ça veut euh... dire qu'un tir de base euh, je fais 3 dégâts. Un tir euh, qui doit faire un, un des 3 dégâts, qui doit passer avec plein de G, ben, ça fait 3 dégâts. J'ai des jets de sauvegarde qui sont déjà, Ils sont consistants. Euh, qui sont quand même pas mal, j'ai les bons jets. Après le fait qu'ils connaissent pas les menaces, alors on les a bien décrit, on a créé un truc, mais c'est vrai que la double activation, à des moments donnés où il est peut-être resté euh, dans l'envie de tuer le gros, et euh, il oublie cette double activation ouais. qui fait un déluge d'attaque, parce que voilà les, les, les Iron Guts, quand ça frappe deux fois, bah, bah, qui au contact ça saute, donc euh, il s'est fait un peu surprendre par cette double activation, mais après c'est un peu normal, il joue pas, il joue moins souvent. Euh, je ne joue pas du tout. On ne joue pas du tout. La hein. dernière partie, c'était un battle. Hein. C'était en V5. C'était en V5. Et euh, non, donc, donc là, je prends l'ascendant. Euh, on va voir sa tenacité pour voir s'il essaie de me perdre avec le moins de points possible. Et on va jeter les dés. Ouais. Je... On va voir si à un moment donné, il va réussir quand même. Hein, parce qu'il a quand même fait 4 charges relançables avec des annihilators qui n'ont toujours pas réussi. Oui, il y a on un va moment voir Est-ce qu'on va réussir à... À faire un truc donc de toute façon, les annihilators, très honnêtement, euh, ils, vont essayer, ils vont essayer de le géant. Lui reste euh, combien de PV coup... de mémoire euh, Il en a perdu ouais, en pas eu. Ouais, parce que tu as réussi à me euh, euh, tuer un annihilator avec euh, en jetant un couteau là avec un mec de loin. Oui, chaque fois <rire> que j'ai lancé un truc, j'ai J'avais une save à deux plus. Elle ouais. est ratée donc, donc est normalement, si je joue, je vais essayer de le table raser. Oui, je bon. vraiment d'une insolence horrible. Je hein. pense qu'essayer, c'est même pas un terme va voir s'il arrive à tuer quelque chose et à marquer un point. Ouais. Voilà. Voilà, je pense qu'on a, on a, on a bien dit, ça n'ira pas globalement plus loin que le tour 4. Je pense que, je pense que là les Stormcasts sont enterrés, Ils sont retournés à l'état de gaz vaporeux. Et, euh, et puis on va essayer de faire un petit baroque d'honneur sur, sur le T4 en espérant de ne pas se prendre un double tour parce que là ça sera la, ça sera la fin. Quoi. Pour le tour 4, qu'est-ce qui se passe bah, Globalement, en, en termes de scoring, je ne peux, peux rien faire de plus en fait en termes de scoring. Donc on, on est là pour jouer. Donc l'idée bah, ça va être de coller du dégât un petit peu. Euh, les, euh, nos amis les annihilateurs vont charger le géant et puis après mes, mes, mes trois petits gars qui sont déjà au corps à corps donc ils y restent. S'ensuit des échanges, je vais enlever 6 PV sur le géant. Euh, je vais enlever, euh, je vais enlever deux, euh, deux, euh, deux gros sacs au corps à corps avec, euh, avec un, un, un, un, un paladin survivant sur lequel on va mettre le plus un plus un, plus une attaque et euh, plus un hit, plus un bless. Et puis après derrière c'est la sentence. Je me fais raser et euh, il, reste, il reste deux, deux pour le tour et euh, et un autre gars pour euh, le tour d'Hervé. Et globalement, il n'a même pas besoin d'attaquer sa phase de combat puisqu'il va me les enlever à la BM à la charge. Puisqu'il va respectivement faire 12, 11 et 11 <rire> sur ses trois charges. Donc jeter un saut de dé pour les blessures mortelles, ce qui clôture cette game. Euh, il va mettre, donc moi, je vais mettre 0 points sur mon tour 4. Euh, Hervé va mettre 5 points sur son tour 4. Donc là, il prend vraiment la pente ascendante. Et après, bah, le tour 5, j'ai plus d'unité, donc bah, il va mettre ses 3 points pour tourner les objectifs, et il n'a plus d'options pour aller récupérer les tactiques de bataille. Ce qui fait qu'on arrive à un total. Hervé, de combien de points On n'a pas fait le, le total. 26, parce que j'ai plus 3 avec la grande stratégie. Ouais. Euh, 5 et 4, 9 et 1, 10. 26 à 10. 26 à 10. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une... Bon, allez. Alors, <rire> il faut quand même reconstituer. Recontextualisons. J'ai, j'ai eu une chance. Euh, là, je suis. C'est vraiment fait. J'ai ah, fait la guide, mode J'ai fait, fait la, la, la la partie ultime. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça tout PG, je les réussi, ouais, c était, c était un, euh, Je réussis quand il faut réussir. Euh, je sais pas quoi dire. Ouais. Je fais des lui, euh, il devrait être mort. Euh, Moi, à un moment, je me suis demandé si c'est pas toi qui avais inventé. Le <rire> ouais, à un moment donné, je, je ça, ça <rire> euh, sais pas comment dire. Quand je fais ouais. des sauvegardes à 6, euh, 4 sauvegardes à 6, je fais 4-6. Ouais. Quand euh, j'aide pour toucher, et tout touche. Euh, Ouais Donc voilà, c après c'était une barre, voilà, c'est... Moi j'ai eu un petit peu de... Non, après il y, y a ça qui se qui, qui, qui joue aussi, hein, le fait que tu es un petit peu au-dessus en termes de stats, et moi je pense que je suis un petit peu en dessous, en termes de sauvegarde, etc. etc Du coup ça crée un delta qui est assez conséquent. Alors après, euh... dans, le, dans le jeu, ouais euh, qu'est-ce qui qu qu m'aurait euh, plus mis dans la merde Après, attention, je structure les deux listes, d'accord, j'aurais pu jouer les deux listes, je les ai structurées dès le départ, je joue plus souvent, faut on je veux ce match retour, le vois, match je retour. Les autres, Et toi tu prends le match. Ouais, bon Ça peut être rigolo. <rire> et euh, avec plaisir. C'est vrai que... A... Pourquoi je vais passer les ça des ordres Ça la deuxième bataille fantastique. Ça serait une deuxième a... bataille fantastique. Comme ça qu'on va faire la vidéo. <rire> <rire> <Et> euh... <rire> Putain. Et... Je vais... Pourquoi je t'ai donné les stand Parce que c'est plus simple au final. Oui, c'est voilà. sont une armée de débutants. Ouais. Et euh, qui permet euh, pas trop de règles spéciales. Là, il y a quand même pas mal de règles. Il faut bien se placer, organiser les, les contre-attaques, toujours faire des écrans devant vent, mmh. que j'ai fait tout le temps. Euh... Je, suis... je, suis... je pourrais... <rire> Non mais après, après, après je pense, je pense, je euh, tu as fait un truc qui qui paye jamais. C'est envoyer des petites unités que j'ai bouffé, bouffé, bouffé. Ouais. Moi, je quand j'envoie trois, des charges. Je pense qu'en étant plus offensif avec ta FEP, à faire un bloc, euh, envoyer plus, plus de, plus de monde. Vraiment, parce que tes mecs, il faut qu'ils tapent, d'accord. Il faut qu'ils aillent au contact. Bah, c'est-à-dire que en fait, plus de J'aime bien l'idée de FEP et charge, J'aime bien. Mais j'ai fait, fait deux fois, mais, mais ça pas euh, passé. Je pense que ouais, j'aurais été. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais détruit une première partie, puis l'autre partie était un peu plus loin. Et puis j'ai avancé, avancé, puis bon, lui, voilà. Après, voilà. Après Bref, quand les dés sont avec vous, les ouais, dés sont ouais. avec vous. Mais euh... ouais, après, moi, ce que... Oui, chéri pour, pour, euh... Oui, tu fais quoi, chérie, là <rire> Après, le, le... en, en, en termes, vraiment, euh, notion de jeu pur, euh, moi, ce que, ce que j'ai pu voir, les difficultés de jouer les Stormcasts, leur mouvement de 4, en fait, je trouve qu'il est très, très handicapant. Sans connaître Edge of Sigmar, je peux de surcroît dire que c'est des unités qui, qui seront peu jouées, voire pas jouées, parce qu'il y a un mouvement trop faible et en fait, c'est des unités de corps à corps que tu ne peux pas amener au corps à corps. Ou alors, face à toi qui a un mouvement de 8, tu peux toujours avoir l'ascendant. En plus, as, tu l'as dit à juste titre, tu as des cordons, donc c'est vrai que ça mène une technicité de jeu. Tu n'as pas voulu m'imposer ça, le fait de, de, de, de rentrer en plus, de, de, de, de, de, de, de, de, de me filer de la data à prendre en compte sur les trucs d'aéro etc., etc., en plus la gestion des cordons, mais en fait, toi tu as des cordons qui te permettent d'encaisser de, éventuellement une première vague de charge. Et, euh, et, et j'ai n'ai pas une mobilité qui va me permettre de jouer, de tourner autour, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté sur le, le, le, le mouvement. Ça m'a paru un véritable handicap, mon mouvement 4 face à ton mouvement 8. Et après, sur les séquences de trade, parce que euh, j'ai pensé un peu à cette partie, euh, je t'avoue, je ne je me, me suis pas posé longuement, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux avoir en ma faveur Je ne connais pas les, les, les datasheets et je ne connais pas les, on va dire les, les caractéristiques. Donc je ne sais pas vraiment sur, quel, sur quelle phase je peux prendre l'ascendant ou pas. Donc en termes de ces gestions-là, voilà. Et après, c'était sur de dire comment on, comment on gère le trade en fait. Si je te donne une unité, je t'en enlève une, etc. Et en fait, je trouve que toi, ton armée, elle, elle gère très bien ça parce que tu as des outils, bah, tu as les BM à la charge oh ouais. euh, qui pètent le trade. C'est-à-dire qu'au final, tu sais que quand tu vas charger une unité, tu vas l'arracher. Moi, tu as vu, j'ai chargé à plusieurs reprises. Bah, même ceux que j'ai chargé dans la forêt, je les ai chargés, je les ai pas enlevés. Alors que j'ai chargé avec un pack, de, un pack complet plus un héros, je les ai pas enlevés. Donc, tu sais que toi, tu as cette assurance de charger tuer. Et moi, je ne pas. Et En plus, derrière, tu as, as la notion de la double activation qui fait que, euh, que voilà, même quand c'est pas toi qui as l'initiative du combat, bah, derrière tu vas pouvoir quand même reprendre le, reprendre le trait. Ça, c'était une vraie difficulté. Après, euh, après, bon ben voilà quoi, c'est le, ah, le jeu. Ah, ouais. euh, c'était cool après. Euh... Le scénario fait beaucoup, on est beaucoup de... voilà. Après, on pourrait refaire deux, deux fois la bataille, on aura peut-être deux, deux, ouais. deux, deux choses différentes. Je pense qu'à la, à la, à la rejouer avec les éternals, les si je devais modifier quelques trucs. Peut-être enlever une ou deux unités, trouver des trucs un peu mobiles. Je ne sais pas si. Ouais, mis, oui, il y, y en a plein. Il y a, volent, y a, y a, y a plein de trucs. C'est truc. vrai qu'au départ, je t'ai fait vraiment fait un thème, euh, comme je te dis, un thème truc ultra ultra, ultra <rire> paladin. Euh, après, chacun a un gameplay différent. Ouais. Euh, c'est vrai que l'ultra paladin, c'est vraiment. Je fonds sur les objets. J'aurais, je, je te le dis, j'aurais gardé plus d'unités en TP. J'aurais TP à coup de 2-3 unités par-ci. 2-3 euh, deux, deux ici, 3 ici, pour être sûr direct d'être là-bas. Ouais. Et pour après avoir. Trois Zones de combat, voilà. J'aurais fait plus comme ça, okay. mais euh... après, attention, c'est des unités qui frappent et qui ont la capacité d'enlever des, des, des unités. Ouais, ouais. Après, je te vais je te dans la forêt. Euh... Ouais. Je l'avais placé exprès là, mais c'était cool. C'était cool. Non, non c'était cool. Moi, je, euh... Comme je t'ai dit, je redécouvre euh, en vérité, je, je redécouvre les Job Sigmar et, euh, et je trouve que le, le, le jeu a une, une vraie préhension tactique. Que j'avais pas découvert, parce que j'ai connu simar aussi à ses débuts, à la V1, à la V2, même, même si je suis resté très loin, enfin très loin, où j'y ai joué un tout petit peu, tu vois, pas, pas autant que vous, ou, ou du moins les mecs qui ont une pratique régulière du jeu. Et je trouve que là, il y a, y a une vraie réflexion tactique, on se demande avec le, le, le choix des tactiques de bataille, qui sont, disons-le, qui sont pas faciles. Hein. En ah vérité, ouais, c'est vraiment, facile, pas, hein. faut, euh, vraiment pas clé en main, il euh, faut, faut se poser les bonnes questions et tout. Euh, tu vois, je pense que le fait d'avoir choisi la tactique de bataille, d'aller tuer le géant, d aller, d aller tuer le géant ça m'a mis dans la sauce parce que ça m'a Ça m'a poussé à vouloir aller le chercher. Là où comme tu l'as dit, en fait, j'aurais dû aller taper les ogors Et en fait, le fait que j'ai dit, bah je prends ma tactique de bataille si tu es le géant, bah ça, ça en fait ça ça m'a poussé le jeu à, à, à faire des mauvais choix tu vois donc euh, mais c'est intéressant de se dire que le choix de cet actif de bataille est hyper important sur de la gestion de, des unités etc c'était très cool et, euh, et puis non franchement euh, très sympa c'était une bonne partie j'aurais aimé te donner un petit peu plus de, de répondants ouais, peut-être sur la deuxième bataille fantastique ouais. après il y a un, il y a un, <rire> il y a un paramètre c'est euh... Dans le nouveau manuel du général, des fois, il faut accepter de ne pas passer une tactique de bataille. Ouais, Car euh, ouais, c'est tellement difficile. Alors, quand on a la win et qu'on défonce tout et qu'on gagne, à un moment donné, c'est la facilité. Mais il y a peut-être le tour 1, euh, bon, le tour 1, et à un moment donné où euh, vouloir courir après une tactique de bataille pour être sûr de la placer et puis se mettre en difficulté. Ouais, des bon fois, droit. il faut accepter de perdre deux pour remarquer après derrière. Ouais. Tu vois, et pas, euh, voilà. Mais là, en l'occurrence, du coup, j'aurais pas dû prendre parce que. Le géant, ça peut se faire à un moment dans la partie. Comme il y a un monde où ça se fait là, là il avait quand même encore pas mal de points de vie. Euh, C'est un truc que j'aurais pu garder peut-être pour un euh, tour ouais, 5 et en je pense en que, que j'aurais dû euh, euh, faire ce choix, perdre ces deux, mais défoncer l'unité de ventre dur ouais, ouais, ouais. et euh, d'où la double activation. Ouais, la double activation elle a fait super ouais. mal. Et euh, ouais. là, voilà. tu étais, je pense que voilà, mais après tu tu connais pas les War Scroll, même si je te les ai répétés euh, c'est normal. Ouais, normal. Il y a beaucoup d'infos là. C'est une pour une initiation, là, pour étant, fait faites une initiation à 500 points. <rire> faites une ça initiation fait. à 500 points, vos amis. Ah, c'est euh, cool quand même de jouer à 2000 points. Ouais, euh, ouais, ouais, voilà, voilà. Ça, ouais, ça donne le côté bataille fantastique. Bah, oh là. Allez, <rire> yes. Eh bien écoutez, euh, les amis, euh, on espère que ça vous a plu. Euh, volonté aussi de faire un, un petit rapport de bataille un peu plus condensé où on s'est concentré un petit peu sur les images, les belles figurines et puis, euh, et puis le côté sympathique du jeu aussi hein, parce que comme, comme l'a dit Hervé, c'est pas, pas du jeu compétitif l'idée d'avoir aussi un échange puis de voir comment tourne le jeu et, et prendre du plaisir autour, autour du wargame donc voilà, on espère que ça vous a plu les amis comme d'habitude, vous connaissez la chanson les petits pouces bleus, les petits commentaires, tout ça tout ça euh, et puis, euh, et puis euh, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos euh, Age of Sigmar Peut-être, on verra la suite en tout cas. Euh, je vous souhaite, je vous souhaite une, je sais pas, une bonne soirée, ça dépend de ce qu'on Des six au de bon euh, moment dans la vie. Des <rire> au bon moment, des grosses charges, des grosses charges et, euh, et puis ça fait plaisir, des belles figurines, les amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative War Allez, ciao!